Bonjour Stéphanie. Salut. Alors, depuis quelques mois, vous avez amorcé le concept de l'entreprise libérée. Euh, quel changement tu vois, toi, depuis le début de euh, euh, cette transformation d'entreprise? Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les gens vont beaucoup plus s'investir, d'après ce que j'ai vu d'avant. Tous les départements se parlent beaucoup plus. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont euh, se démarquer dans d'autres Domaines dans d'autres départements, on va un peu plus se mélanger. Euh, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'on est parti de tellement séparés. Maintenant, on est tellement plus comme une collectivité. On, tout le monde se parle, tout le monde. Les activités que vous, vous organisez, c'est vraiment de voir, euh, le fun de voir tous les départements ensemble. On donne toutes nos idées, puis ça, ça se complète, ça, ça vient ensemble, puis chaque force à chacun, Ben, ça donne un projet totalement complet et fini, puis ça l'amène de l'avancement comme on n'avait pas vu avant, ça fait juste un an que je suis ici puis déjà là, j'ai vu ça a énormément changé, c'est pas du tout comme au début, vraiment pas. Et euh, toi, sur ton poste, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Beaucoup de choses. <rire> euh, ben, déjà là, j'ai fait aucune… Euh, tout ce qui est marketing, communication, tout ça, on m'a donné l'opportunité d'embarquer là-dedans, même si je n'avais pas d'expérience, puis c'est vraiment plaisant. Euh, puis aussi, on m'a permis d'évoluer dans mon poste que j'avais aussi au niveau commis comptable. C'est vraiment tout à fait différent de toutes les attentes que j'avais quand on m'a offert le poste. C'est encore plus de fun. Puis ça, c'est pas un feeling d'aller travailler, c'est comme un feeling d'aller réaliser quelque chose dans notre journée. C'est totalement différent que toutes les autres feelings que j'avais des autres entreprises que j'ai faites. Um, « Attends, moi, je m'en vais pas travailler, là. je m'en vais faire de quoi, je m'en vais m'occuper puis je fais de l'argent. <rire> c'est parfait. Oui, <rire> c'est ouais, totalement différent, c'est fun. OK, toi qui, qui vois, est-ce que tu es à l'accueil, hein? ton rôle, c'est aussi être à l'accueil, tu ouais. être à plusieurs tâches. Euh, est-ce que tu vois de plus en plus de relations entre les gens de l'usine, les gens des bureaux euh, Oui. Une meilleure chimie, alors qu'avant, c'était chacun un peu dans, dans, dans, dans sa zone. Ouais. Que tu vois qu'il y a un rapprochement, que les gens collaborent plus Beaucoup. Euh, avant, avant, avant je. Je voyais beaucoup que la même personne, que tout le monde courait après, en fait. Mais maintenant, les choses se règlent beaucoup plus rapidement. Il euh, n'y a plus rien qui traîne. Puis si quelque chose est pour traîner, il y a quelqu'un qui va prendre le lit, qui va dire « gars je t'en ils vont le faire. » Ça va plus rapidement qu'avant. Ok, là, tu es en train de nous dire que les gens se plaignent moins, mais euh, ils travaillent… Ils agissent. Ah, ouais, ils agissent. C'est ouais. ça, ils ne ben, peuvent pas se plaindre parce que, comme vous, avez, vous nous expliqué au début, c'est « Si tu pour te plaindre, fais le Puis les gens le font, fait que ça avance beaucoup plus vite. Puis euh, la partie confiance aussi qu'on donne aux employés, tout le monde, on dirait qu'ils se sentent un peu plus fiers. Tout le monde est comme « Ah, c'est chez nous ici, c'est plus, euh, plus au patron, on se sent plus comme en train de louer un appartement, on habite ici. » C'est comme une nouvelle propriété, là, je ne sais pas. Ah, c'est bon. C'est la première fois <rire> qu'on qu compare ça avec une location puis une propriété. Okay, c'est un peu ce feeling là, on se sent plus comme… Le sentiment d'appartenance est beaucoup plus grand. Okay. Puis je l'ai remarqué aussi chez beaucoup de monde. Puis même des fois, à l'arrière, comme à l'usine, on, on a eu un gros contrat. Puis tout le monde s'est mis à participer. Ça on l'avait fait l'année dernière aussi, je me rappelle. Mais on dirait que c'est encore plus fort cette année. Tout le monde s'est dit, hey, faut qu'on avance, il faut qu'on réussisse. C'est plus, euh, il faut que les gens de l'usine réussissent à sortir. C'est maintenant on entend beaucoup le on, ce que j'entendais pas beaucoup l'année dernière non plus. C'est plus ancré. Euh, dernière chose, euh, cette année vous avez signé un des plus beaux contrats ouais. hein, de, de, de l'entreprise. Euh, je trouve que ça va amener un certain dynamisme et puis il y a déjà ouais. des initiatives qui se, qui se créent justement pour livrer ce plus beau contrat de, de Luca. Ouais. Euh, comment toi tu ressens ça? Est-ce que tu te dis, bah ben, moi je vais continuer à faire mon job ou est-ce que tu es capable de, de t'impliquer dans plein d'autres choses? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Si jamais, exemple, un peu comme la dernière job, il y a des deadlines qu'on a plus de la difficulté, ben, je... C'est fun, j'ai touché à l'arrière, moi aussi, même si je fais normalement un poste de bureau. Là, j'ai été dans, dans l'usine, puis là, je sais que je peux avoir accès à ça. Stéphanie, oui? si c'était à, à, à refaire, est-ce que tu aurais le goût de, de revenir dans une entreprise très traditionnelle, avec une hiérarchie très traditionnelle? Non. <rire> ça, c'est sûr que non. Parce qu'on se sentirait comme plus, euh, je sais pas, ça donne l'impression qu'on est un meuble. Je sais pas comment dire ça. On dirait qu'on… C'est comme si on faisait pas partie de l'entreprise quand c'est autant hiérarchique, qu'on va sentir peut-être un peu plus, euh, comment dire, plus bas. Tu à cause des hiérarchies, si jamais notre poste n'est pas un dirigeant, ben on sent moins, on sent un petit Il peu regarder important. le haut, on est moins important. Tout qu ce qu'est-ce qu'on a à dire, on n'ose pas le dire. Okay. Puis depuis l'entreprise libérée, on voit beaucoup beaucoup de monde, beaucoup plus de jeunes, aussi. Puis je me compte un peu là-dedans que normalement on ferait comme, c'est pas mon mot à dire. Puis on fait comme, ah, ok, peut-être que j'ai quelque chose à dire là-dedans, puis on avance on jette dans l'eau puis on voit ce que ça donne. <rire> OK ben merci beaucoup Stéphanie. Merci Et à vous. Puis, euh, <rire> bon succès pour la suite. Merci, On aussi. se reverra bientôt. Yes. Salut. Salut.